Première demi-finale franco-française vient de se terminer, BMS face à Team GEO. C'est une écrasante victoire pour l'écurie BMS, 30 à 10. La Team GEO a réussi à récupérer un point, mais plus qu'un point, elle a aussi réussi à récupérer le titre de la meilleure Chun-Li au monde. Messieurs, dames, Valmaster qui nous signe un comeback fantastique. Exactement. TKR contre Valmaster, hein, même après avoir été dominé alors qu'il mène quand même 1-7 à 0. Valmaster ne lâchera aucun point. Mauvaise distance hein, de bas moyen point pour finir le kick ken. Valmaster envoie bas moyen pied et trouve le corner carré sur nouvel auteur de garde. Anticipation du pif de Teker. poussé dans ses derniers retranchements hein, finalement. Euh, une petite erreur. Tout part d'une petite erreur d'appréciation de distance et Valmaster Master a sorti le rouleau compresseur, la puissance quand même de la meilleure chenille du monde. De la meilleure chenille du monde, un véritable monstre. Malheureusement, la meilleure chenille du monde devra arrêter son parcours en demi-finale. BMS est en finale. On arrive sur le dénouement de cette Street Fighter League Europe 2022. Et ce dénouement n'attend plus